Je travaille à la maison familiale et rurale à Landivisio et je suis également monitrice d'équitation en tant que moniteur itinérant. C'est-à-dire que je me déplace dans différentes écuries où je vais donner des cours, principalement des cours particuliers à des gens qui ont leur propre cheval. Quelles sont vos formations J'ai un bac littéraire, un doc de lettres modernes, une maîtrise de management sportif des établissements sportifs et spécialisée dans l'équitation et un brevet d'état d'éducateur sportif. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir partager une passion avec les jeunes et de les aider à construire un projet et à se professionnaliser. Ils partent d'une passion mais essayer de canaliser un peu tout, euh, tout ce qui les anime pour en faire quelque chose de, de construit, d'aller vers, euh, vers un vrai métier finalement.